Nous sommes en décembre 2021, je pensais fini la saison des sorties de montres connectées. Mais non, Huawei nous propose, en cette fin d'année, une nouvelle montre connectée. La Huawei... GT 3. Une nouvelle montre connectée, mais toujours deux formats. On va y revenir, un petit format de 42 mm et un grand de 46 mm. On va se rapprocher de l'état d'esprit GT, c'est-à-dire des montres avec un bon rapport qualité-prix, contrairement à la Huawei Watch 3. C'est vraiment une surprise pour moi, je pensais que la gamme GT était finie, mais non. J'ai testé les deux Huawei Watch GT 3 pendant plusieurs semaines. Je vais vous présenter mon test archi complet encore de ces montres connectées. N'hésitez pas à accélérer la vidéo, voici mon test, c'est parti Commençons par parler du design, je vous l'ai dit, deux formats, un petit format 42 mm et un grand format 46 mm. Avec ces deux formats, Huawei propose vraiment un éventail de possibilités, ça va convenir à, à peu près à tous les poignets. Pour plus de précision au niveau dimension, la 42 mm mesure 42,3 mm par 42,3 mm avec une épaisseur de 10,2 mm. La 46 mm, elle mesure 45,9 par 45,9 avec une épaisseur de 11 mm. Elle sera du coup 1 mm plus large que la 42. Je vous l'ai dit, se positionner sur deux formats va permettre à beaucoup de trouver euh, chaussures à son pied. Mais on va pouvoir avoir encore plus de possibilités via les différentes éditions. La 42 mm est disponible en 3 couleurs. 3 couleurs trois éditions l'active noire qui aura un bracelet en silicone noir et un cadran noir la classique blanc celle que j'ai avec un bracelet en cuir et un cadran argenté et la élégante or avec un bracelet en acier or et un cadran doré le prix de base de la 42 mm démarre avec l'Active à 229 euros. Si vous êtes intéressé par une de ces montres, regardez bien en ce moment sur bah, Amazon, un hein, des liens que je vous mettrai en description ou sur le site Huawei, car il y a 20 euros de réduction avant même qu'elle soit sortie. Car oui, elle sort cette semaine. Je préfère vous annoncer les prix de base, mais pensez dans votre tête que vous pouvez déduire 20 euros de ces prix là. Au niveau de la 46 mm, vous allez avoir aussi trois couleurs, trois éditions. L'Active Noir aussi, bracelet en silicone cadran noir, disponible à partir de 249 249€. La classique marron, bracelet en cuir marron et cadran argenté en acier, disponible à 269€ et l'élite acier celle que j'ai disponible à 329 euros grosso modo cette huawei gt3 débutera à 229 euros et ira jusqu'à 329 euros pour venir au niveau du de design on aura sur les deux montres un petit bouton couronne qui va nous permettre une meilleure navigation c'est le même bouton qu'on voyait sur la watch 3 la 46 mm aura des petites graduations autour de son écran et les deux auront un petit bouton plat en bas à droite l'arrière on sera sur la même technologie sur le même cardio fréquence mètre pour parler taille des écrans la 42 mm a un écran de 1,32 pouces et la 46 mm un écran de 1,43 pouces les deux écrans sur les deux formats sont des écrans à molette au niveau des matériaux on sera sur de l'acier sur tous les cadrans et après bah, le bracelet ça changera en fonction de l'édition que vous prendrez voilà grosso modo pour le design de ces montres il y aura vraiment chaussures à votre pied vous pouvez aller voir sur le site moi j'ai un gros kiff sur le modèle acier, hein, Elite Acier Je trouve que c'est plutôt sympa Tous les bracelets sont interchangeables Donc vous pouvez acheter par exemple l'acier Et mettre un bracelet en cuir que vous aurez acheté sur Amazon ou inversement hein. Mais ce qui est vraiment pratique avec ce bracelet en acier C'est que vous allez pouvoir changer chaque euh, cran, chaque bague Grâce à la technologie Quick Release Donc vous allez pouvoir du coup enlever pour adapter à la taille de votre poignet. C'est tout pour le design, on parle des caractéristiques techniques maintenant Au niveau des caractéristiques techniques de ces montres on va rester vraiment sur un bon reste de la gt2 c'est une montre avec une étanchéité 5 atm elle va intégrer les capteurs assez basiques accéléromètre gyroscope capteur géomagnétique capteur optique de fréquence cardiaque capteur de pression d'air et capteur de température une des différences qu'il y aura entre la 42 mm et la 46 mm si vous n'avez pas vu ma petite vidéo qui compare c'est l'autonomie l'autonomie théorique de la 46 c'est à peu près 14 jours et c'est la moitié sur la 42 mm à part ça toutes les caractéristiques techniques sont semblables. On aura une étanchéité 5 ATM sur les deux montres, un GPS intégré, le Bluetooth, un haut-parleur intégré et une recharge sans fil. Point différenciant avec la GT2, si je vous n'ai pas déjà sorti la vidéo comparative, ça va être au niveau de la précision, au niveau de l'hardware. Car le cardio fréquence a été amélioré, le GPS a été amélioré. Bref, on s'attend à avoir une montre beaucoup plus précise et beaucoup plus 2021. Ensuite, on va rester quand même sur quelque chose d'assez basique, sur la même trace que la GT2. On va être sur une belle mise à jour de la GT2, mais on n'aura pas de grosse évolution ni de révolution. On n'aura pas, par exemple, un ECG, etc. On aura le quart de fréquence bête, le suivi de la SPO2, suivi de l'activité quotidienne, suivi GPS, suivi de la nuit, etc. Mais on va en parler, ça arrive. Car on a quand même une petite amélioration au niveau du système d'exploitation. On va parler, du coup, maintenant des fonctions smart. Regardons maintenant du coup les fonctionnalités dites Smart. Commençons par parler de la navigation. La navigation dans cette belle montre. On va voir différentes possibilités de navigation. Les swipes de haut en bas pour pouvoir accéder aux raccourcis. Dans les raccourcis, il y aura par exemple le mode nuit le mode drainage qui va nous permettre d'enlever de l'eau qui s'est infiltrée par exemple dans le haut-parleur, la configuration d'une alarme et l'always On Display. On pourra aussi accéder aux paramètres. Lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va avoir les notifications. Notifications de mail, d'application, de SMS, etc., etc. On va y revenir pour les SMS. Lorsqu'on va swiper du coup de droite à gauche, on va avoir les différents widgets. Le rythme cardiaque, la SPO2, le suivi quotidien, la météo, le sommeil, euh, la lune et le soleil etc etc lorsqu'on va swiper de gauche à droite on va avoir l'assistant vocal puis un petit board récapitulatif pour pouvoir par exemple accéder aux musiques ça c'est la navigation via swipe ensuite on va pouvoir appuyer sur le bouton du haut pour accéder au menu là on va pouvoir aussi Bouger avec la petite roulette. On va voir notre menu principal composé des applications qui seront sur la montre et installées sur la montre. Parce que oui, on va le voir juste après. Hein. Si vous faites l'appairage de votre montre avec un Android, vous aurez la possibilité de télécharger des applications tierces. On le verra juste après. Parlons maintenant de la personnalisation. On va voir du coup un cadran principal qui est ce qu'il est. On va pouvoir appuyer et rester enfoncé pour changer ce cadran principal pour passer par exemple sur quelque chose de plus classique ou de plus sympa, de plus joli. On a plusieurs cadrans proposés directement sur la montre, certains sont directement même personnalisables. On aura une petite roue crantée où on va pouvoir choisir euh, voilà par exemple ici quelle application sera où. Vous allez aussi pouvoir directement aller tout à droite et en ajouter plus. Là vous allez avoir une petite liste de cadrans en fonction de ce que vous avez mis sur la montre. Vous allez pouvoir du coup après passer sur l'application Huawei Health pour ajouter des cadrans. Que ce soit sur iPhone ou sur Android, vous irez dans le cadran montre, vous appuyerez sur plus. Et là vous aurez une liste de cadrans que vous pouvez installer et la liste des cadrans que vous avez. Il y en a quelques-uns, c'est pas non plus l'extase, hein, mais il y a de quoi faire. Ensuite, en allant dans les paramètres, vous allez pouvoir cliquer sur carte personnalisée pour personnaliser du coup l'ordre des widgets. Si vous voulez mettre, par exemple, l'historique d'activité quotidienne avant vous appuyez sur la flèche pour que ça monte avant si vous voulez en ajouter d'autres vous pouvez par exemple enlever la phase lunaire appuyez sur plus et là vous aurez différents widgets que vous allez pouvoir mettre par exemple euh, je sais pas journal d'appel ou euh, la boussole tiens non allez la température cutanée j'ajoute et là en swipant on aura à la fin normalement la température cutanée dernière personnalisation possible on va pouvoir je vous le disais personnaliser le bouton du bas il suffira d'aller dans paramètres et cliquer sur le bouton du bas et choisir ce qu'on va lancer lorsque on va cliquer sur le bouton du bas. Ce que vous voulez que ce soit la musique, etc. etc. Moi, ça me lance le sport. C'est le raccourci par défaut. Parlons maintenant des notifications. On va recevoir des notifications. Hein. Des notifications, je vous l'ai dit, d'applications, de, de SMS, etc., etc. Ça va se présenter sous cette forme. Lorsqu'on va cliquer dessus, on aura du coup la notification. On remarque par contre qu'elle est tronquée, qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Si vous recevez par exemple un message très long, vous ne pourrez pas la recevoir. Que ce soit des SMS, des mails, etc. Bien entendu, vous aurez la possibilité de paramétrer quelle application va vous envoyer des notifications directement depuis Huawei Santé. Vous allez pouvoir aller dans Notifications, que ce soit sur iOS ou Android et dans Notifications, vous aurez la liste des applications qui pourront vous envoyer des, bah voilà, des notifications, vous pouvez cocher, décocher, etc, etc. Parlons du coup des SMS. Là, j'ai reçu un SMS. Vous le voyez, on va pouvoir le voir, etc, etc. Cette montre est reliée à mon iPhone, donc aucune possibilité d'y répondre. Avant de voir ce que ça donne sous Android, regardons ce que ça donne lorsqu'on nous envoie un smiley. Ça n'affiche rien. Pas la possibilité de lire des smileys. Et regardons lorsqu'on nous envoie une photo. C'est pareil, on reçoit jointe mais on ne pourra pas ouvrir l'image. Ce sera la même chose même si vous êtes connecté à un Android. Évoquons du coup les possibilités de réponse aux SMS côté appairage avec un mobile Android. On va aller sur l'application Huawei Santé. Sur notre montre, là, il y a une icône qui apparaît qui n'est pas côté appairage avec un iOS, c'est App Gallery. Lorsque je vais lancer App Gallery, je vais avoir une liste d'applications. Malheureusement, bien que sur la GT2 Pro, il y avait eu la possibilité de télécharger l'application Message et de répondre aux SMS, là, actuellement je ne vois aucune possibilité même connecter un mobile Android. On reviendra sur les applications qui sont présentes, mais voilà, il n'y a rien qui présage la possibilité de répondre aux SMS. Du moins, rien en écrivant les SMS. Et oui, je vous fais un petit peu mariner. Car il est possible, en bas, d'aller dans Réponse rapide et d'ajouter du coup des réponses rapides directement sur le téléphone, personnalisé ou non. Et lorsqu'on recevra un SMS sur notre téléphone Android, on aura du coup la possibilité ici d'ajouter un emoji, d'envoyer un emoji ou alors de répondre rapidement. C'est plutôt sympa d'avoir cette réponse rapide au SMS, mais on aurait quand même aimé avoir la possibilité d'envoyer des SMS qu'on n'a pas directement. Mais voilà. Moi, je trouve ça quand même bizarre de pouvoir répondre avec des emojis, alors qu'on ne peut même pas en recevoir des emojis. Donc bon, ça, c'est pas très grave. Parlons des appels maintenant. Lorsqu'on va appeler sur mon téléphone, ça va s'afficher sur ma montre. Je pourrais du coup décrocher ou raccrocher que ce soit sur iPhone ou sur Android. Là, je pourrais aussi régler en haut avec la couronne le volume et en bas, pareil. Soit via la couronne, soit en appuyant sur le bouton du haut ou le bouton du bas. Il sera possible de couper le micro, de gérer le son et bien entendu de raccrocher. Lorsque vous serez sur un téléphone Android, il sera aussi possible d'envoyer une réponse rapide par SMS en disant je vous rappelle etc. Lorsqu'on l'appuie, ça accroche et ça envoie la réponse rapide. Pour aller plus loin au niveau des appels, vous pourrez bien entendu aller hop dans appels et là vous aurez l'historique des appels mais vous ne pourrez pas appuyer directement ici pour rappeler la personne. Si vous voulez rappeler la personne, il faudra passer par des contacts. Des contacts qu'il il faudra bien entendu ajouter sur l'application Huawei Health. Dans Huawei Health, vous pourrez ajouter des contacts favoris. Vous appuyez, hop, vous l'ajoutez. Et après synchronisation, cette personne apparaîtra sur la montre. De là, vous pourrez l'appeler directement. Voilà pour ce qui est des appels, parlons maintenant des apps de messagerie. Oui, vous êtes beaucoup à recevoir des messages, voilà, via Messenger, via WhatsApp, via Viber, etc, etc. Je vous affiche les possibilités. Pour toutes les messageries qui sont présentes dans Notifications, vous pourrez, bien entendu, ajouter et recevoir les notifications. C'est le cas pour Messenger, Viber, WhatsApp, Line et Signal. Par contre, pour aucune, même avec un téléphone Android, il sera possible de l'envoyer des réponses rapides. De même, pour aucune, il sera possible de répondre à des appels directement lancé par exemple depuis Whatsapp. Lorsqu'on m'appelle sur Whatsapp j'aurai rien d'affiché, à part une notification qui pourrait arriver en tant que appel manqué. Voilà pour les messageries, maintenant parlons de la musique. On va parler de la musique, là ça va dépendre aussi de si vous avez un iPhone ou un Android. Vous le voyez, lorsque je vais aller sur un iPhone, dans l'application Huawei Santé, je vais sur ma montre, j'aurai aucune possibilité niveau musique. C'est-à-dire je n'aurai pas la carte musique que je vais vous afficher là, je vous fais la différence, je vous affiche les deux écrans, que j'aurai directement sur le téléphone Android. Cette cette carte musique va vous permettre du coup de cliquer dessus et de soit contrôler la musique de votre téléphone soit gérer la musique c'est à dire la possibilité d'ajouter des morceaux qui sont présents sur votre musique de votre téléphone ou alors d'ajouter des morceaux qui sont présents sur Huawei music oui sur Huawei music vous allez pouvoir du coup synchroniser des morceaux depuis l'application Huawei music avec votre montre ça va lancer un téléchargement ça vous permettra d'avoir des morceaux directement sans avoir à les télécharger sur le téléphone. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que, voilà, sur iPhone, il n'est pas possible même de contrôler la musique de notre téléphone. Alors que c'est possible, là, en ajoutant contrôle de la musique du téléphone, lorsqu'on va lancer, du coup, une musique sur mon téléphone, je pourrais en allant dans l'application musique, soit, hop, voir le morceau qui est en train de défiler sur mon téléphone mettre pause etc soit je pourrais aller voir les morceaux que j'ai stocké via Huawei Music ou via l'application alors que sur iPhone lorsque je vais lancer musique j'aurai seulement l'option des morceaux de Huawei Music d'après eux mais lorsque je lance l'application Huawei Santé bah pas de possibilité donc c'est dommage j'espère qu'il y aura une mise à jour rapidement pour pouvoir contrôler au moins la musique depuis sa montre lorsqu'on a un iPhone. Faisons maintenant le tour des autres applications smart natives à à la montre. Lorsque je vais être du coup sur ma montre, je vais pouvoir faire le tour des applications. On va voir qu'il y a la météo qu'on avait vu en widget, il y a lampe torche, réveil, trouver son téléphone. Ensuite, il y aura chronomètre minuteur, musique, les contacts, la possibilité de voir la pression de l'air et l'altitude la possibilité d'avoir une boussole qu'on va paramétrer comme ça directement sur la montre et voilà pour les applications que j'ai de bas sur la montre je vous le disais ensuite il va être possible de télécharger les applications tierces plus ou moins de télécharger quelques petites applications si vous avez un smartphone android vous allez du coup pouvoir aller dans app gallery directement sur votre téléphone et vous allez pouvoir voilà installer certaines applications je sais pas lesquelles on peut tester rtl si vous voulez on peut tester la calcul petal maps et une petite liste voilà tic tic ces applications vont être à télécharger et elles vont apparaître du coup directement sur la montre une fois téléchargées. on pourra par exemple voilà lancer rtl il faut la synchroniser du coup avec son smartphone je pense que ça va être le cas pour la plupart des applications un petit peu euh, intelligente il va falloir à part la calculette mais pour toutes les applications un petit peu évoluées, on va se retrouver dans le même schéma que la huawei watch 3 c'est à dire il faut télécharger l'application qui correspond sur le téléphone pour pouvoir faire une synchronisation et du coup avoir on va dire l'extension de l'application sur la montre c'est donc un système d'exploitation on va dire plutôt semi ouvert on n'est pas sur un système d'exploitation ouvert comme la watch 3 on a voilà quelque chose entre la gt2 et la watch 3 mais pour l'instant les ventailles d'applications proposées proposées sont pas vraiment intéressant on n'a pas d'application sms ou de message qui nous permettra d'envoyer de composer directement un message c'est dommage pour finir parlons de l'assistant puis des paramètres on a bien entendu sur la montre un assistant vocal je ne sais plus son nom lorsque je vais le lancer avec un iphone on me dit que du coup il faut un smartphone huawei fonctionnant sous emui 10.1 c'est à dire déjà c'est pas compatible avec un iphone lorsque je le lancer du coup avec ma montre qui est connectée sur mon téléphone android on me dit la même chose on aura donc cette problématique c'est que l'assistant vocal est compatible que si vous avez un smartphone Huawei. Je m'attendais pas non plus à un assistant vraiment brillant, mais c'est dommage. Finissons avec les paramètres. On a déjà vu quelques paramètres qui étaient directement disponibles depuis la montre. Vous allez pouvoir aussi paramétrer pas mal de choses via l'application. Vous allez avoir une partie paramètres de santé, c'est-à-dire pour activer voilà le suivi de nuit, le rappel d'activité, l'évaluation automatique du stress, la mesure de la SPO2. Vous allez pouvoir activer toutes les données de santé. Vous allez pouvoir aussi gérer les notifications, ça on l'a vu, gérer les alarmes directement depuis le téléphone les rapports météo en choisissant voilà les paramètres si c'est en degrés celsius ou autre vous pourrez ajouter des contacts, gérer un wallet pour utiliser le NFC mais regardez ce wallet n'est pas disponible dans notre pays donc c'est pas disponible en France puis dans paramètres de l'appareil vous allez pouvoir envoyer une notification de déconnexion du bluetooth activer la montre lorsqu'on lève la main et ensuite restaurer les paramètres d'usine sur la montre en plus vous allez pouvoir faire l'appairage avec un casque bluetooth vous avez des écouteurs bluetooth, activer le on gérer un petit peu l'accueil, les cartes personnalisées, gérer l'affichage avec la luminosité etc, le temps de veille et mettre un code. Ensuite vous aurez des options d'accessibilité et des paramètres d'entraînement pour que la montre reste par exemple toujours allumée lorsque vous faites un entraînement. Voilà pour la partie smart de cette montre. On est donc sur quelque chose d'assez basique qui est un système d'exploitation plutôt fermé semi-ouvert mais sans trop d'intérêt mais le but c'est d'avoir une montre qui va vous permettre d'avoir des notifications, de répondre aux appels et de l'autonomie. Parlons maintenant du côté santé. Parlons maintenant des fonctionnalités de santé. On va être sur quelque chose d'assez global, d'assez Huawei. Hein. Ça va pas vraiment changer entre ces suivis de santé, les fonctionnalités qu'on a, etc. et ce qu'on avait auparavant sur la Watch 3 par exemple ou la GT2 Pro. Lorsqu'on va avoir la montre, on va pouvoir voir différents indicatifs de santé pour ce qui est du suivi quotidien de santé. On va pouvoir swiper et voir les petits cercles, les petits cercles d'activité qui vont nous dire... Notre nombre de pas, notre temps d'activité et bien entendu le temps d'activité sportif. On va pouvoir aller aussi voir plus précisément hein, tout ça lorsqu'on va cliquer ici dans le menu et descendre avec le nombre de calories brûlées, la distance, le nombre de pas, le nombre de pas sur euh, la semaine, le euh, nombre d'activités sur la semaine... La dernière activité et les heures d'activité. La montre vous enverra des notifications d'inactivité lorsque vous restez trop longtemps assis à travailler, etc. En vous disant de vous lever. Ça, on l'a vu dans les paramètres, je crois, pour comment paramétrer ça. Ça, c'est les activités quotidiennes, nombre de pas, etc. En plus des informations de suivi quotidien qu'on a sur la montre que je viens de vous montrer, vous allez pouvoir avoir l'historique sur l'application Huawei Santé. Vous allez avoir, du coup, sur votre écran principal, des cartes. Des cartes de santé avec le nombre de pas en haut à gauche, le nombre d'activités aujourd'hui, l'historique d'exercices on va en parler juste après. Si je clique par exemple sur le nombre de pas en haut à gauche, je vais avoir ma synthèse de pas aujourd'hui, je vais pouvoir remonter sur hier, etc, etc. On aura la même chose pour les calories, pour le minute d'intensité modérée ou la distance. Pour le suivi cardiaque maintenant, vous allez pouvoir suivre votre suivi cardiaque directement depuis la montre. Vous allez soit... Soit IP pour avoir vos widgets, soit vous allez aller ici via l'application dans le petit cœur. Vous aurez votre suivi continu, puis des informations un peu plus précises sur la moyenne basse et la moyenne haute. Ça va être la même chose, vous allez pouvoir suivre votre suivi cardiaque aussi, plus précisément, directement depuis l'application. Et voir l'historique du coup, heure par heure, ou l'historique sur la semaine, etc., etc. Moi, ce qui me manque quand même sur cette application par rapport à ce qu'il y a chez les concurrents si vous voyez dans la partie de l'écran en bas où il n'y a rien bah des petites euh, indications en disant votre rythme cardiaque est bien, votre nombre de pas est bien etc etc point de vue sommeil maintenant pareil, soit en swipant comme ça vous allez pouvoir arriver, ah c'est la météo, au sommeil et là vous ne pourrez pas cliquer dessus Soit vous allez pouvoir aller ici dans le sommeil et là vous aurez plus d'informations sur la durée du sommeil de cette nuit et euh, la durée des siestes. Vous allez pouvoir retrouver ce sommeil dans l'application avec le graphe de sommeil. Là cette fois-ci on a une évaluation, ce qui est déjà plus d'informations qu'avec la fréquence cardiaque haute. J'aurais aimé avoir ça pour la fréquence cardiaque. Avec voilà le sommeil nocturne, la profondeur de sommeil, le pourcentage, etc. etc. Sommeil total, la qualité. Et vous pourrez bien entendu aller voir la veille, l'avant-veille et euh, en semaine, en mois. Continuons maintenant avec la SPO2. Vous allez pouvoir avoir un suivi de SPO2 continu l'activant en continu ou le mesurer hein, en lançant une mesure j'ai vérifié la précision de la spo2 avec mon oxymètre de pouls. on est à peu près à 1% de d'écart des fois donc on est bien lorsque je vais aller voir aussi sur l'application la spo2 ça va être la même, le même principe on va avoir du coup l'historique sur la journée et l'historique voilà sur la semaine euh, sur le mois peu importe là encore il manque une petite information un petit pavé d'information en bas pour, euh, bah, pour en savoir plus hein, sur la spo2 ensuite on va pouvoir parler du stress qui se trouve ici, où on va voir aussi un suivi continu du stress avec quelques informations sur notre état de stress et là, quelques informations aussi écrites sur la montre. Pareil, sur l'application, on va pouvoir cliquer sur stress. Là, on va pouvoir lancer un test de stress en gardant du coup la montre au poignet de mesurer à l'instant T notre stress. Mais on va pouvoir aussi avoir l'historique. C'est à peu près à chaque fois le même principe. Ça va être la même chose aussi pour la température cutanée. On aura une température cutanée en prise en continu qu'on va pouvoir retrouver du coup sur l'application, comme je vous affiche. Et aussi qu'on va pouvoir, du coup, avoir sur la montre. C'est une température, du coup, prise au poignet. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas du 37. Voilà pour les fonctionnalités de base de santé. Maintenant, j'ai envie de vous parler de Sanitas. Oui, Sanitas c'est une nouveauté. Sanitas, c'est un peu une mesure de notre santé globale. On va devoir l'autoriser, je vous montre sur ce téléphone, je ne l'ai pas autorisé, et se fixer des objectifs. Objectif d'activité physique, objectif d'humeur, en faisant par exemple un exercice de respiration, objectif de sommeil, etc. etc. Une fois qu'on a fixé les objectifs, on va du coup, hop, lancer Sanitas, et ça va se lancer sur la montre. Ça va nous proposer du coup un nouveau départ, une vie en meilleure santé. Lorsque j'irai du coup sur le petit trèfle qui représente Sanitas, ici, je vais avoir du coup ma synthèse d'objectifs. Est-ce qu'ils sont atteints, etc, etc. Sur l'application, ça va être pareil. J'aurai du coup ce suivi du matin au soir. Est-ce que j'ai suivi mon hydratation Est-ce que je me suis bien hydraté Je peux ajouter lorsque je suis hydraté est-ce que j'ai fait un exercice de respiration Je peux lancer un exercice de respiration. Est-ce que j'ai fait une activité physique Je peux lancer une course, mais après ça se prendra automatiquement avec la montre. Et est-ce que j'ai atteint mon objectif Et si j'ai pas atteint mon objectif de pas, bah je me bouge. C'est plutôt pas mal parce que c'est à la fois une synthèse globale de nos objectifs et à la fois ça va nous motiver de suivre ce suivi. C'est une nouveauté et je trouve ça plutôt intéressant. Pour finir avec la santé, on va avoir aussi du coup l'exercice de respiration qui se trouve là sur la montre. Voilà grosso modo pour les fonctionnalités de santé. On a du basique qui manque souvent un petit peu à part sur le sommeil d'explications et de conseils. Mais on a aussi du coup cette nouvelle fonctionnalité Sanitas qui va nous permettre de se motiver et d'avoir un suivi de étape par étape sur nos objectifs de la journée. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est la première fois que je vois ce genre de chemin de santé sur une montre. Parlons maintenant de du sport. parlons des fonctionnalités de sport, voilà là on va être aussi sur du basique c'est à dire on va pouvoir lancer une activité physique on va pouvoir programmer une course souscrire à des sortes de courses guidées à des programmes d'entraînement qu'on va trouver du coup directement sur l'application Huawei, je vais commencer par vous montrer ça avant de vous montrer bah, une course lambda ce que ça donne, les programmes d'entraînement du coup se trouvent dans exercice, vous allez pouvoir découvrir des programmes d'entraînement, intervalle 3, si je clique dessus ça va donner du coup des programmes à intervalle ce qui est plutôt pas mal d'avoir ce Type de programme directement, vous allez pouvoir avoir des programmes footing longue distance, hit, etc., etc. Ça, je ne me souviens pas euh, d'avoir vu ça euh, sur Huawei auparavant, mais peut-être c'est arrivé avec des mises à jour. Vous allez avoir ces programmes pour la course extérieure, principalement. Au-delà de ça, vous allez pouvoir créer votre programme d'entraînement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que cette montre va vous permettre de faire des entraînements intervalles guidés par bah, ce que vous voulez faire. Vous allez pouvoir dire une description intervalle. Vous allez pouvoir choisir du coup votre échauffement, est-ce que ça va être sur une durée, est-ce que ça va être sur une plage d'activité cardiaque ou sur une distance Vous allez pouvoir ajouter une série, ajouter par exemple trois séries ou rester deux séries et ajouter un exercice. Ça va être orienté sur échauffement, course, marche, repos, relaxation. Mais c'est plutôt pas mal, vous allez pouvoir faire vous-même euh, des entraînements. Même si vous ne voulez pas faire de la marche, de la course, vous allez pouvoir mettre que c'est de la course. Choisir pas sur le kilomètre, mais choisir du coup la distance. Vous mettez, on s'en fiche, mais le rythme cardiaque. Ce qui fait que voilà, il faut que vous soyez à 62%, euh, au-dessus de 120 battements de cœur par minute, pendant euh, tant de temps, etc. Et après, vous changez. Bref, vous allez pouvoir personnaliser ça et et ça je tenais à vous le montrer dès le début des fonctionnalités sport Parce que c'est pour moi assez récent Ou du moins je n'avais pas le souvenir D'avoir vu ça sur Huawei Vous aurez aussi la possibilité d'avoir des courses guidées Directement prédéfinies par la montre Que vous allez pouvoir suivre Ou des personnalités qu'il va falloir créer Aussi sur Huawei santé Voilà pour ce qui est du, coup, du programme d'entraînement Maintenant on va lancer une activité physique Normale pour vous montrer ce que ça donne Je lance mon activité physique, ma bah, course à pied Je vais avoir le GPS qui est trouvé assez rapidement Là je suis quand même assez satisfait de la prise de GPS par cette montre et je vais lancer je vais avoir mes données d'entraînement, rythme cardiaque allure etc et je vais pouvoir toujours swiper pour avoir d'autres données le rythme cardiaque, mon allure mon stress Etc., etc. Je vais pouvoir aller à droite pour écouter la musique et à gauche pour voir mon tracé, mon trajet. Il sera possible aussi de lancer un trajet retour. C'est-à-dire que vous allez avancer, vous n'allez pas avoir un itinéraire vraiment, hein, un vrai itinéraire qui va vous dire euh, par où passer par rapport à une map. Mais une fois fini, vous allez pouvoir cliquer sur trajet retour, comme je viens de le faire, pour du coup suivre avec la boussole votre trajet. Vous pourrez dézoomer. Vous allez aussi avoir des informations pendant votre course, de, par exemple du soleil, etc. Une fois que vous avez tourné, vous pouvez appuyer ici pour stopper. Vous l'entendez, comme d'habitude, on a, il faut le désactiver, le son. Le son, le coach vocal. Il n'est toujours pas en français, c'est toujours en anglais depuis, du coup, bah, les premières Huawei avec haut parleur Vous aurez aussi la possibilité de voir l'historique d'un entraînement directement depuis l'application et depuis historique d'entraînement. Là, vous aurez votre parcours, votre map. Vous aurez aussi, du coup, toutes les informations de base hein, qui ont été prises pendant l'entraînement, notamment aussi la fréquence cardiaque, etc., etc. Vous allez pouvoir défiler aussi du coup avec ça pour aller plus loin encore sur ces entraînements vous le voyez quand j'ai dit il y avait une course extérieure je vais pouvoir cliquer sur la roue crantée pour fixer des rappels des objectifs des intervalles mise en pause automatique compagnon intelligent qui va essayer de me faire suivre et parcours il va être possible du coup d'enregistrer des parcours qu'on a fait directement depuis l'application je vais vous montrer pour les enregistrer et les réeffectuer sur une autre séance vous allez du coup vous rendre sur une activité sportive que vous avez faite et là vous pouvez cliquez sur le logo parcours à droite en enregistrant le parcours pour l'enregistrer dans vos parcours, vous l'enregistrez vous le nommer et vous allez pouvoir du coup le garder Il sera aussi possible d'exporter votre parcours en gpx et du coup dans vos parcours d'en importer j'ai pas essayé toutes les extensions mais je pense que vous allez pouvoir importer du gpx du kml et du tcx parce que c'est ce qui nous propose à l'export après c'est plutôt dans la théorie parce que je vous avoue que malgré l'import et l'export etc et d'avoir enregistré des parcours je n'arrive pas à les synchroniser encore avec ma montre et reste sur mon application c'est dommage mais ça entrevoit quand même la possibilité d'avoir un un petit suivi de parcours lorsque du coup je vais aller sur une application physique je vais avoir la map du trajet avec du coup un petit récapitulatif du temps etc etc je vais pouvoir aller dans allure pour avoir l'allure segment graphique pour avoir euh, les graphiques de rythme cardiaque de récupération de rythme cardiaque ça aussi c'est une des nouvelles choses que j'ai vu une fois que j'avais fini l'activité physique la course à pied la montre me demande est ce que vous voulez un suivi de la récupération de rythme cardiaque vous pouvez mettre oui ou non et elle continuera en dehors du coup du graphe de fréquence cardiaque pendant l'activité de suivre votre rythme cardiaque pendant deux minutes on aura aussi le rythme l'altitude etc ça devient aussi plutôt intéressant au niveau des graphiques au niveau des données de sport c'est de plus en plus complet aussi côté huawei lorsque du coup maintenant je vais comparer la précision de la montre par rapport à celle d'une ceinture cardiovasculaire je vais voir que la moyenne de fréquence cardiaque entre la montre et la ceinture sont les mêmes 160 battements de coeur par minute la fréquence cardiaque max sur la ceinture était de 178 et 177 sur la montre lorsque je superpose les courbes, là aussi la montre est précise je vous le disais dans une dernière vidéo en 2021 il y a eu pour moi un gros gap au niveau bah, des cardio mètres là on est sur quelque chose de précis qui va vous permettre de faire des entraînements intervalles sans souci ce qu'on n'avait pas sur la gt2 par exemple ou sur la gt2 pro pareil lorsqu'on regarde la précision gps j'ai comparé la précision gps de la montre avec celle de mon téléphone on voit que le gps a été aussi amélioré déjà pour trouver le gps ça va beaucoup plus vite que sur les gt2 gt2 pro et même lorsqu'on regarde du coup la précision je vous refais le petit tableau récapitulatif on voit qu'on est à assez précis Ça en va de même aussi sur le nombre de pas La précision podométrique est juste bonne Elle est tout à fait correcte Il y a parfois quelques petites erreurs Mais c'est normal parce que la montre est au poignet Et pas à la cheville Bref, globalement, à part ce petit faux espoir là Sur les chargements d'itinéraire, hein, etc que, bah, que je vais essayer de, de continuer d'investiguer hein, Comprendre comment ça marche Pourquoi ça s'importe pas Est-ce qu'il faut que je redémarre la montre Je vais essayer de redémarrer la montre pour voir À part ce petit, ce petit souci On a quand même une montre qui globalement fait le job Niveau santé, niveau sport, sans souci. Et niveau smart, ça va. Maintenant, parlons de l'autonomie. niveau de l'autonomie, vous le savez, la série GT est juste top. Top parce qu'elle vous permettra d'avoir une autonomie bien dosée. Sur la 42 mm, autonomie théorique d'une semaine, on va être aux alentours des 5 jours. Pareil, sur la 46 mm, autonomie théorique de 14 jours. 14 jours, c'est ce que donne Huawei avec une utilisation quand même correcte. Hein, avec un, une demi-heure d'appel, etc. C'est quand même une autonomie qui est donnée pour une utilisation normale. Et pas une utilisation d'économie. Du coup, sur la 46 mm, on sera aux alentours de 10 jours, ce qui est plutôt pas mal aussi. On reste sur la même perception de l'autonomie que sur les GT2 et GT2 Pro, donc je valide aussi, car c'est un des avantages que vous aurez avec ces montres. Quels sont maintenant les points positifs et points négatifs Les points positifs et les points négatifs de ces montres. Personnellement, je pense que ces montres auraient eu largement une place dans mon classement 2021. C'est des montres qui vont facilement aller défier la Masfit GT R3 Pro ou la Massfit GT R3. Malgré qu'elles sont un peu plus chères, on peut avoir quand même des designs... Euh un peu plus stylé dans tous les cas quels sont mes points positifs leur premier point positif ça va être leur autonomie on se retrouve avec des montres avec de moins en moins d'autonomie c'est pareil pour la gtr 3 pro qui a beaucoup moins d'autonomie qu'une gt3 huawei avec la série gt avait donné une flexibilité autour de l'autonomie aux utilisateurs et là c'est bien gardé le deuxième point positif ça va être le rapport qualité prix on est sur des montres disponibles dans les 229 249 euros ce qui est abordable surtout pour la qualité et surtout pour la connaissance qu'il y a derrière, avec les nouvelles précisions. Car oui, mon troisième point positif, même si l'application n'est pas la plus complète, ils essayent d'amener un petit peu de choses en plus. Il faudrait juste donner un peu plus de feedback et de conseils. On est quand même sur une montre qui a amélioré sa précision. On est sur une montre précise au niveau sport, au niveau santé, ce qui est top. Qu'en est-il au niveau des points négatifs Premier point négatif, ça va être du coup la compatibilité iPhone qui est là, qui en a pris un coup. Hein. Pour moi, l'impossibilité de gérer ses musiques avec un iPhone, c'est un point négatif, un gros point négatif pour ceux qui voulaient une Huawei, sympa, avec un iPhone Il en va de même avec l'absence de réponse rapide qui est donnée sur Android et qui est vraiment top de pouvoir répondre rapidement à des SMS via notre montre Huawei sur Android c'est déjà un premier pas vers le SMS, mais là c'est dommage, le deuxième point négatif ça va être voilà, aussi l'App Store qui est aussi indisponible si vous avez un iPhone mais même sur un téléphone Android l'App Store pour télécharger des apps tierces n'a aucun intérêt, les, les applications bah, à part la calculette ou autre, sont vraiment vraiment très pauvre. On n'aura donc pas de système ouvert mais un système semi ouvert qui sert pas à grand chose un petit peu comme on a pour l'instant chez suite Le troisième point négatif ça reste toujours les manquements des éditions précédentes qui ne sont pas ajoutés. Par exemple on a un wallet soi-disant, on a le NFC mais on peut rien faire avec. Par exemple on ne peut pas non plus avoir une bonne gestion de l'agenda comme on pourrait avoir en synchronisant notre agenda avec euh, bah, l'agenda de notre euh, téléphone iPhone ou avec l'agenda de Google. On est toujours bloqué là dessus et voilà les fonctionnalités smart n'ont pas vraiment évolué il manque encore un gap niveau pouvoir enlever, envoyer des SMS, même si on a la réponse rapide, niveau agenda, sans parler de l'absence de l'assistant qui est disponible que si vous avez un mobile Huawei et surtout, bah ben voilà, qui, qui ne sert à rien globalement pour 90% des utilisateurs. Mais à part ça, on est quand même sur des montres qui suivent la lignée de la GT2 et de la GT2 Pro. C'est donc sans trop de risque que je vous conseille ces montres si elles correspondent à tous les critères que vous recherchez. Moi, personnellement, l'élite, même si elle est un petit peu chère, j'adore... Son design et elle a ce qu'il me faut pour une montre connectée. Ce qui est vraiment dommage, dommage, dommage. C'est côté musique parce que moi, j'ai toujours un appairage avec mon iPhone. Voilà les amis pour mon test des Huawei GT 3. Bien entendu, je vous ai préparé des vidéos comparatives avec d'autres montres. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, si vous voulez que je la compare avec d'autres montres. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Vous êtes beaucoup à regarder ma chaîne soit vous êtes abonnés. On se rapproche des 40 000 abonnés. S'il vous plaît, hop, un petit clic, on s'abonne. Tout le monde sera content. Merci et à bientôt sur ma chaîne.